Salut à toutes et à tous il est 16h alors voilà On a fait une vidéo avec une Renault On a fait une vidéo avec une Porsche J'ai eu envie de passer à ma marque Numéro 1 dans mon cœur, Les amis aujourd'hui nous sommes sur Eurotruck Simulator 2 pour rouler avec Cette magnifique Peugeot les amis Merci beaucoup pour vos commentaires là sur les, sur les dernières vidéos Ça m'a fait très plaisir, j'ai pris bien note De toutes vos suggestions euh, de tests De, de voitures sur le jeu à, à réaliser Faut savoir que c'est assez compliqué Parce qu'il y a des voitures euh, bah, qui ne sont pas Représentées, euh, qui n'ont pas été modées Et il euh, y a des voitures qui surtout ont été très mal faites Alors je vous explique, là vous avez devant vous Une 308 Après je crois que ça c'est une phase 2 si je dis pas de bêtises Et bon on aura l'occasion d'en parler Mais Peugeot ils sont en train de devenir euh... Enfin c'est incroyable, c'est juste incroyable Moi bon, en fait les amis dans la vraie vie j'ai une 206 euh, et j'ai voulu faire euh, bah, d'essayer de, ma propre 206 sur le jeu mais malheureusement euh, le, le mode est absolument dégueulasse Vous m'aviez suggéré une 3008 aussi euh, mais pareil 3008 c'est pas facile à trouver sur... Euh, bah, c'est pas c'est pas facile à trouver et donc aujourd'hui j'ai voulu faire un compromis pour, euh, bah, pour vous faire plaisir Et pour me faire plaisir c'est une Peugeot 308 pour commencer cette vidéo Là on est actuellement à euh, Montmorillon on va euh, très rapidement passer cette nationale, mais surtout on va passer euh, par euh, Givelde. On va passer par saint vory et on va passer par Ville-Marie. Et enfin, aux alentours de Maltaire, le but du jeu, c'est qu'on se rapproche de la Joséphine puisque j'ai euh, le véhicule adapté à cette route. Vous m'avez beaucoup aidé en commentaire, mais my goodness également. Et donc, voilà, j'ai euh, pas mal d'idées. En tout cas, voilà, on va faire ce trajet avec cette Peugeot et peut-être avec un autre véhicule surprise. Et je suis désolé, alors voilà, il y en a qui vont critiquer, mais le, le, le tableau de bord, tout ça à l'intérieur de, de, de, voilà, des Peugeots, c'est quelque chose qui... Je sais pas je trouve ça attrayant Moi j'aime euh, Bon le bruit du véhicule je crois n'est pas terrible hein. Ouais c'est un bruit de camion quoi On est dans un très beau cadre évidemment sur Grand Utopia Incroyable Et je peux déjà vous dire que niveau prise en main Bah ça me fait plaisir parce que c'est Peugeot C'est mon élément alors 308 pas forcément C'est pas quelque chose que j'ai euh, roulé dans la vraie vie euh, j'ai déjà roulé une 3008 dans la vraie vie, donc c'est pas pareil. Et puis comme dit la, la 206 que j'ai, euh, quoi. Mais euh, voilà, ça se ressemble. Il y a quand même un, un air qui se ressemble. Et forcément, voilà, niveau maniabilité, vous allez très vite comprendre que je suis à l'aise. Forcément. Oh, regardez les éoliennes dans la mer à gauche. <rire> Marine <rire> Allez, on va essayer de faire une accélération quand le feu va passer au vert. On va voir un petit peu ce qu'elle a euh, dans, dans le ventre. Donc euh, c'est une automatique, bien évidemment. Je vais écraser la pédale. C'est parti Est-ce que dans la vraie vie, l'accélération est la même Je ne sais pas. Je pense qu'on aurait déjà fait crisser les pneus dans tous les cas. On est sur un 110 km h aisément. 120 km h Et le rond-point, on va se calmer. Voilà. Ouh, ouh, ouh, ouh, perd un petit peu le contrôle, ça va, ça passe. Évidemment, je n'ai pas écrasé la pédale pour le freinage. Donc, euh, donc voilà, c'est pas trop mal. Le, le 0 à 100, j'ai pas chronométré. Vous m'en direz des nouvelles. <rire> c'est pas une voiture sportive. Hein. Pour le coup, là, c'est pas... Alors le Dodan, terrible, c'est clairement pas une voiture sportive, mais justement euh, pour une voiture un petit peu tout, euh, tout usage, bah c'est vraiment la classe quoi, j'aime beaucoup quoi. Bon ça, ça sent la couille, <rire> hop là, voilà, parce que c'est bien beau de faire des petites cinématiques, mais enfin euh... on va essayer le klaxon. Voilà, évidemment, le classique, c'est une déception. <rire> c'est un train, le truc, ou quoi Les fenêtres, est-ce qu'on peut les ouvrir on... Oh Alors... Ah oui, on entend que ça s'ouvre et que ça se ferme, mais ce n'est pas visuel. C'est seulement auditif. Ok, d'accord, bah c'est bien dommage. L'auteur de ce véhicule, d'ailleurs, parlons-en, c'est TRZ Pro. Merci de mettre à l'honneur les Peugeots. Ah merde Bah ouais mais bon. Alors il n'empêche que vous voyez, niveau maniabilité, on est sur quelque chose d'assez sympa. Euh, on va euh, faire comme si on n'avait rien vu. On arrive à 160 km/h. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas aller au-delà. Car là j'écrase la pédale, on est sur une belle ligne droite. Et on est bel et bien bloqué. 161 km/h, va-t-on arriver à aller à 162 Non, nous n'y arriverons pas. Hop, voilà, vous inquiétez pas. Hein je suis euh, agréé pour faire ce genre de choses. Après comme dit c'est une Peugeot donc j'ai relativement l'habitude forcément je fais ça dans la vraie vie avec ma 206 lol Alors c'est dommage aussi pour ce mode je peux pas régler le volant je peux pas régler la hauteur ou quoi euh, ce qui fait que j'ai pas la meilleure position de conduite que j'aurais aimé avoir ah, parce que sinon je voyais pas le tableau de bord et encore le tableau de bord il est quand même bien caché par le volant euh, C'est un truc aussi Qui euh, je, je crois même dans la vraie vie C'est un petit peu critiqué Alors forcément il y en a Je, je pense qu'en commentaire Ça va être rigolo Mais soyez respectueux Mais il y en a qui aiment Vraiment pas Peugeot euh, Mais je dois dire que c est, c est, Il y en a qui sont pas fans Parce que les volants Sont pas forcément ronds Euh Enfin, le tableau de bord n'est peut-être pas sexy pour certains Bon voilà c'est un fait C'est vrai que c'est un petit peu dommage j'ai l'impression que le tableau de bord on le voit pas beaucoup On a du mal à le voir en fonction de notre position En fonction du volant Après voilà on peut, on peut régler ça dans la vraie vie Là en l'occurrence on, on peut pas Et je dois dire quand même que Peugeot pour, pour les défendre euh, Mais c'est juste un truc de baiser Moi j'ai toujours aimé Peugeot parce que j'étais habitué à ça Quand j'étais petit euh, Mais je dois dire que bah, franchement euh, le, fin, quand tu regardes au fil du temps Comment ils ont évolué tu te dis mais waouh Là ce qu'on est en train de conduire la 308 C'est une phase 2 si je dis vraiment pas de bêtises Normalement je suis pas trop censé me tromper Mais il me semble que c'est bel et bien une phase 2 Maintenant je vous laisse regarder Alors d'ailleurs si je dis pas de bêtises euh, Les phases 2 ils arrêtent d'en produire hein, si je dis pas de bêtises En théorie c'est fini Bon bah maintenant vous regardez phase 1 Donc euh, vous regardez une 308 phase 1 Vous voyez la gueule qu'elle a Bon elle ressemble à ma 206 Bon, 206, 306, c'est... Franchement, bon, on se comprend, c'est quasi la même chose. Mais les phases 1, vous voyez, c'est vraiment à l'ancienne, c'est des vieilles bagnoles. Qui encore sont pas si moches que ça. Parce que c'est Peugeot, <rire> tu vois ce que je veux dire Mais, euh, c'est pas... Enfin, tu vois la différence déjà entre la phase 1 et la phase 2. Pour tous les modèles, hein, bien sûr. On a la phase 3 aujourd'hui et je peux vous dire que, putain, mais c'est magnifique Je sais pas comment ils... Enfin, il y en a qui disent, ouais... Euh... Bah voilà on dirait euh, une Urus On dirait voilà les grosses voitures euh, Ils sont en train de plagier machin Mais j'en ai rien à foutre Ça reste Peugeot Mais c'est magnifique Mais si je suis amoureux Moi je rêverais d'avoir euh, une, une, une 500 Alors ça c'était mon rêve Clairement c'était mon rêve Il y en a qui rêvent de... Euh... De grosses BMW ou de, de je ne sais pas quoi, je m'y connais pas. Voilà, Urus, etc. Je ne connais pas ces marques-là, tu vois. Ah, je rêverais d'une belle 508, une belle berline. Allez, on monte à 115 km/h, 120 km/h, 125. C'est limité à 80, mais regardez, ça tient la route. Ça tient la route. Et alors, ça, c'est une idée que vous m'aviez proposée. Euh, vraiment, vos commentaires, vous m'avez régalé. Hein. Merci pour toutes vos idées. C'est bon, je suis de nouveau de retour parmi les morts. Vous m'avez donné une idée de fou. Ce serait de faire la course avec les abonnés sur Eurotruck Et en fait ça me donne même une autre idée J'ai envie de créer un challenge Mais après faut voir si ça vous hype quoi J'ai envie de créer un challenge Où en gros on, va on, on fait un course contre la montre Et euh, genre je vous impose un véhicule On s'impose un véhicule, on se donne un délai On se donne un itinéraire à faire Et il faut être le plus rapide pour faire l'itinéraire Et euh, voilà vous, genre vous faites une vidéo ou quoi euh, Chacun sur votre chaîne Et le but c'est de battre le record à chaque fois Vous voyez ce que je veux dire et vraiment je vous, je vous promets que c'est plaisant Parce que autant dans la dernière vidéo où j'ai roulé en Porsche J'étais comme un gamin Vraiment hein J'étais comme un gamin Je faisais vraiment une tête Enfin euh, voilà quoi Faut vraiment vous imaginer ma bouche en cul de poule Mais là c'est exactement pareil C'est à dire que je suis installé dans mon siège Mais vraiment hein Je suis installé dans mon siège comme si j'étais installé dans ma 206 Bien que ce n'est pas la même voiture attention je suis Donc je suis vraiment bas Alors bon là dans le jeu je suis un petit peu plus haut Mais je suis vraiment en position euh, vraiment basse avec les deux mains sur le volant comme ça là Et je me... Ouais je me crois vraiment euh... bah, dans, la... dans ma vie de tous les jours C'est un truc de ouf Alors, eh, Par contre la route elle est ultra déformée ici mec Je suis en train de me briser les côtes <rire> Ok donc là on est aux alentours de Maltaire On est dans la grande ville là hein. attention Ça rigole pas ici, on va pas faire les cons Bien sûr que si Bonjour, j'arrive un petit peu vite hein Vous trouvez pas Hop c'est moi je passe Oh là quel bonheur <rire> J'essaie de faire des cinématiques stylées, j'y arrive pas On arrive à destination car j'ai un ami. J'ai un ami qui m'a préparé une surprise. Donc là, je suis à la gare routière et je vais aller faire un échange avec un ami. Je vous retrouve dans quelques instants, bougez pas. Donc là, il tourne ses pneus. On, on nous dit à l'auto-école de pas le faire. Et Tesla permet de jouer à des jeux. Mmh. Mais, le, mais ça tourne dans la vraie vie. Oui, il le fait plus, mais... mais regarde, mais c'est ridicule comment niquer les pneus. Mais regarde mon frère on y est les amis, on a fait un bel échange Je peux vous dire qu'il est dégoûté mon pote d'avoir pris la, la 308 Mais c'est juste le temps d'une petite vidéo Les amis, bienvenue, bienvenue à bord de cette Tesla Model X C'est tout ce que je vais pouvoir vous dire puisque je ne m'y connais absolument pas Tout ce que je sais c'est que ça va vite et que c'est incroyable Alors, euh, le petit tour du propriétaire Regardez un petit peu à quoi elle ressemble Cette Tesla que nous allons euh, tester Je suis assez curieux de voir comment ils ont, comment ils ont géré le, le mode Comment ils ont fait ça est-ce qu'il y a du son Est-ce que etc On va voir Étant donné que j'ai déjà euh, été à bord d'une Tesla euh, J'ai pas pu en, en conduire une Mais j'ai déjà pu euh, voir ce que ça faisait d'être à l'intérieur Voilà euh, on, on va pouvoir en parler Bien sympa les poignées ont été bien faites Ça c'est rigolo euh, Les poignées c'est un enfer hein. je suis désolé euh, Les poignées enfin bon Tesla c'est critiquable Alors regardez un petit peu l'intérieur bien sympa euh, Bon dommage ce ne sont que des images hein. Hop mais c'est incroyable C'est insane Ok c'est super sympa ça voilà, vous pouvez monter à l'arrière Incroyable. Euh, D'ailleurs, c'est pas dans une euh, modèle X hein, que je suis monté, donc euh, c'est pas pareil. Je suis monté dans une.. Euh, je sais plus laquelle. <rire> mais je ne saurais pas vous dire. Euh, bon bah c'est incroyable. On va peut-être pas rouler avec les portes euh, ouvertes. Oh mec. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oh non ça par contre ça me fait kiffer. J'ai jamais conduit de Tesla encore une fois, mais juste pour le bruit.. C'est le bruit qui m'amuse. On va s'approcher de Dolan sur mer pour évidemment la Joséphine. Hein. Euh, est, on est là pour ça donc on pourrait prendre cette petite route tiens. Et ben voilà, parfait On a trouvé ce qu'il nous faut. <rire> on a notre itinéraire les amis. Regardez-moi le pilotage automatique comme il est super bien fait. Non, je, je rigole, hein, c'est moi qui roule. Alors on est sur un petit 90 km h tout de même. Je préfère quand même ma Peugeot, hein. je vais être très honnête avec vous, je préfère ma Peugeot. Mais par contre c'est très stylé les Tesla euh, pour ce qui est sensation et accélération. Et, mais bon, le problème c'est que bon. Euh... <rire> bah, c'est tout quoi. <rire> non, par contre, il euh, y a des trucs trop stylés euh, qui servent à rien sur Tesla, donc c'est bien. Je pense qu'on va doubler sans problème. Hein. Clairement, on décolle. J'ai envie de te dire, c'est un avion. Voilà, donc la maniabilité Tesla. Voilà, donc euh, voilà. C'est pas mal, hein, Elon Musk. Ah, c'est vraiment un avion. Ah, c'est vraiment un avion quoi. Ah, c'est pas mal. C'est un bateau le truc ou c'est une voiture là Allo C'est un bateau. Ah. Voilà c'est ça ce qui est bien aussi avec Tesla c'est que c'est comme un chat on retourne sur les quatre roues dans tous les cas. Oh là là là là là là là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui se passe. J'ai cru voir 180 km/h je suis pas sûr. Et là regarde voilà tac tu vois il se remet toujours sur ses quatre roues et, et, et en fait. On est en sécurité Elon Musk a pensé à tout Elon Musk, suce ma bite Ouais par contre niveau maniabilité T'es mort comme une grosse merde dans une voiture prêté la semaine Tu sentais pas force à ta semelle Là tu plonges dans un long sommeil T'as traumatisé 12 gars, ils ont vu tous les dégâts Le chauffeur n'oubliera pas car tu es mort dans ses bras Tesla, Tesla, mais tu n'es pas un pilote Tesla, reste là, tu viens de quitter ton pote Tesla, t'es qui là, pour une fois t'étais bien sobre, vitesse, fatigue, somnolence et c'est la morgue